Et salut à tous, c'est Tips A-Rod, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude Oula, là, j'ai fait un truc à la Snoop Dogg là <musique> Bref, ce soir on reprend Amnesia, ça faisait un petit peu de temps, on retourne dans ce vieux château de mort et j'espère que ce soir on pourra terminer le jeu, parce que j'ai regardé sur internet et on est vraiment à la fin du jeu, on est à, à quelques chapitres, on est vraiment dans les derniers chapitres en fait, et du coup j'espère que je pourrai terminer le jeu ce soir, on va voir ça. Alors du coup... Euh, oui, on était dans la prison, c'est ça. Et je vous avais demandé si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo, si vous aviez remarqué, enfin si vous aviez trouvé euh, bah, la clé justement euh, qu'il fallait trouver et que je galérais à trouver à la fin de la vidéo. Alors du coup, euh, moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé en... en faisant le montage en fait de la vidéo. C'était, les... c'était bon, voilà, j'étais passé comme un je j'avais pas fait gaffe, mais là il y avait une note par terre, une note d'un prisonnier. Et du coup, euh, je l'avais lu à la veuve vide, parce que j'avais la flemme, hein, c'est typique de moi. Et en fait, dessus, il y avait écrit qu'un garde avait fait tomber la clé, euh, pas loin d'ici, euh, à côté d'un tuyau. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé. Alors, on va essayer de, de trouver quel tuyau c'est. Du coup, ça m'apprendra à, à pas vouloir lire les trucs. Et à passer comme un bourrin. Alors, euh, ils sont aussi... Ah, là. Ah, elle est là, elle est là. Elle est là. Hop là, la petite barre de fer. Tu fait plaisir. Allez, on pète tout. Ah, non, d'accord, je l'ai fait tomber. Ok, nickel. Une clef rouillée. Merde, je peux pas reprendre mon truc. Bon, MP. Oui, oui, bon. Bon, pour moi... Permet la clé on utilise la clé hein. c'est quand même mieux. Ok. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow. là oula. oula Ah en fait je dois courir Ah oui Ah oui Non mais, ah, mais le temps que je tilt hein. Le temps que je tilt pour courir vous savez, vous savez que quand je tourne amnésie et l'étard, je suis un peu, euh, je suis un peu pété, bon voilà, ne soyez pas trop dur avec moi. Ah, et là, il n'y a plus là, ok. comprends ah, pas, bah, genre, non, ça se passe une fois, une fois, même pas deux, d'accord, tout de Bon, autant pour moi. Il s'excite, là. Hein. Là, c'est la fête, là, c'est... Oh. Let's go, quoi. Du coup, euh, j'espère que vous avez apprécié notre dernière vidéo, qui était euh, notre premier montage sur lol. Je voulais vous en parler rapidement. Euh. Du coup, voilà, ça me Oh, merde. Ah, mauvais chemin. Mathieu. Je vous ai mis. c'est quoi déjà Hunger Games, c'est quoi déjà le signe Ah, putain. C'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. ok, bon. On a à combien 3 minutes de vidéo, déjà 3 fois mort, ok. Non, 2 fois mort, pardon. On part bien, hein. Je, je pense qu'on part bien. En plus, c'est des enculés, genre... Genre, j'avais une chance sur deux. J'ai jamais eu de chance, alors voilà. Alors, cette fois, on sait qu'il faut prendre un à droite. Allez, c'est parti. Je vais finir ce jeu de mort tu vas voir comment tu peux finir. ça continue, ça te met un pas, Ça pas Ah merde, non, non, non, mais pas ça. Ah merde, ça continue. Oh non, oh, non, non, non, non, non, non. Oh non. Le truc que j'ai redouté le plus dans ce jeu. Non, pitié. Je crois que vous en avez parlé au moins une fois dans chaque épisode. C'est la bestiole qui vit dans l'eau. Mon pire cauchemar, ce truc. Mais ça s'arrête un peu, ce truc. C'était dur. Allez, on go dans la neige. Et voilà, donc deux retours après que... Euh que le jeu est crash et que mon logiciel de rec crash hein. c'est la bonne soirée c'est la soirée qui commence bien ça, ça c'est mon ordi qui a envie de je fasse la vidéo tu vois Alors, je suis déjà mort deux fois le jeu crash, le logiciel crash nickel hein. du coup je me suis rendu compte de deux trucs c'est que déjà quand il y avait le choix entre les deux chemins genre c'est pas que j'ai pas eu de chance c'est que dans tous les cas t'es baisé en fait genre, celui où tu vas Genre, euh, c'était le mauvais en fait, ça s'écroulait devant toi, peu importe dans lequel t'allais. Et euh, je me suis rendu compte aussi que euh, le truc de l'eau c'était juste des FDP et qui te faisait peur alors qu'il y avait rien en fait. Il voulait juste faire croire qu'il y avait la, la sale bête mais il y avait rien. Alors du coup, où est-ce qu'on est, qu est Oula. Alors le mec t'es... <rire> Le mec, il euh, y a une lettre, faut la lire, euh, il meurt, quoi, genre... Waouh. What? Genre, je me téléporte carrément. Oula. J'ai jamais vu un mec aussi mal au point en euh, lisant une lettre, quoi, genre. Ah ouais il y a une petite de Zimmerman, la vit de la coque sur, sur la carte ou genre Ah, il y a des hallucinations, mon gars. ou. Oh. était ah bah. Ah, les oh, là, là. ah bah non. Ah bah non. J'arrivais enfin. Ah bah non. C'est bon. T'as fini de pleurer parce que tu lisais une lettre. Tu peux te relever. Oh. Ah, je vous dis la bestiole de l'eau elle va revenir là. Là je la sens là. Sans venir. Y'a moyen de faire un truc avec ça ou pas Y'a sûrement moyen de faire un truc. Ouais, enfin... Je suis un peu handicapé mais... Vous m'excusez. Hein Ah mais elle est au fond en fait la bête. Genre... Peut-être qu'il faut que... Parce qu'il faut toujours que je ramache ces, ces excréments de merde, là. les excréments de merde, ça c'est très beau, ça. C'est vénère. Hein. Oh, vaut mieux pas que je tombe là-dedans comme j'ai fait dans l'épisode les... dans avant. Ouh, ouh, ouh, on va remonter ça gentiment. On va vérifier qu'il n'y a pas la bête dedans, hein. On va remonter tout... Ah ouais, ah, mais non. Ouais, mais non, ça tu vois, c'est pas cool. Ça, tu vois, pas du tout ça coule Ah putain. Si je veux Genshi, chiffre faut que je les donne à bouffer. C'était la réflexion philosophique de la semaine. Par type Siron. Il ah, y a la musique qui se vénère, c'est ça. C'est ça qu'il fallait faire. Il se vénère quand il bouffe lui. Hein Reste. Ah. Alors, est-ce que sur les restes il y avait ce que je voulais Ah, du coup, j'ai sacrifié mon seau pour rien. Ah, l'os est, rever... est recouvert de mucus. Nickel Nickel J'ai pas juste les. Avez pas de guidouille. Oh, Alors là, c'est la. Le tamper. La sécrétion de cairn qui vit dans l'eau. Alors, est-ce que c'est ça que je viens de, de ramasser, j'espère Ça, c'est la raison le plus dur à obtenir, je pense. Du coup, ce serait cool que ce soit ça. Non, y'a rien. Je vous connais, mon temps. Oh merde Oh putain, je suis tellement fragile. <rire> avait rien. J'ai cru voir un truc bouger, y avait rien. Je deviens une lopette en jouant ça. Rien. Allez, allez. On a un jeu à finir, on avance. Alors on va, on va par là. Aïe! Non mais, non mais tu te calmes? Tu me reproches là tu, tu commences pas à te calmer déjà? Ah, c'est vivant quoi, ça Il monte, ça va me faire des dégâts aussi. Pas pris trop cher quand même. Ma tête est au bord de l'explosion. Ça va. C'est une situation habituelle, c'est correct. Waouh, et où? Quoi, je suis à 2 mètres du truc, il me tape, c'est incroyable. C'est OP, comme on dit dans le milieu. Et putain, et là j'ai pris des dégâts, vas-y, mais mets... ça m'énerve ces trucs. Hein. Là, je vais mourir si je passe là, non Non, même pas. Bah, d'accord, bah là je comprends plus rien quoi. Genre, genre, je frôle ça, je prends des dégâts, je marche là-dessus, ça s'en les couilles. Non, mais... Faudra m'expliquer un hein, jour. Je... je peux le déplacer, mais ça sert à rien. Où oh, cette porte elle me fait flipper je crois pourquoi non, non c'est sombre Oh la vache C'est tellement sombre Vas-y on va prendre une planche Au cas où on le fout sur la gueule Mais c'est pas où Alors on dirait bizarrement l'escalier euh, et l'endroit où j'étais euh, la dernière fois Oh non on va garder l'antenne ceux-là Bonjour, je ne vois rien. Lanterne. Regardez notre petite planche. On va dire lui foutre sur la gueule s'il nous agresse. Sûr, il y a un truc par là. Ah, par contre niveau 8, c'est chaud là. Ouais, elle doit partir vers. Vas-y, a rien en plus. Ok, on avance, on avance. On laisse la planche, on est en fou, on laisse la planche. Ah, ça m'énerve ces trucs. On va mettre des dégâts pour rien là. Eh mais c'est le même endroit qu'avant. Ouais, le laboratoire. C'est l'endroit où il y a Agrippa. Je suis revenu au même endroit. Du coup, c'est quoi ça ah, J'ai vraiment du mal avec les, les manivelles. Hein. Waouh a changé ma vie. Waouh asiaï les manuels de partout mais je sais pas quoi ça sert Et là on allume une flamme ça fait quoi La chaleur s'évacue en dehors du compartiment Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans Le chauffage, on pas le Ah on peut mettre l'os Oui, il y a un récipient ici quoi je peux pas faire ça maintenant Pourquoi je peux pas faire ça maintenant Et comment ça Genre... Comment on va Alors d'un côté il me dit de mettre un récipient et de l'autre euh, il me dit que je peux pas. Alors ça, ça y a rien à faire avec. réfléchir donc c'est bien là qu'il faut mettre dedans c'est l'os parce qu'on peut pas le reprendre mais pourquoi je ne peux pas faire ça maintenant à éteindre ça mais je veux qu'on m'envoie alors bah vous savez quoi, on revient plus tard. Hein. Je sais pas quoi faire là. Continuons là avec les là. Oui, en effet. Et là, il y a une autre pièce qui est accessible. Oui, pour une fois, t'as raison, écoute. On va y aller. C'est mon seul allié dans le jeu et je et le mec qui me fout la frousse de toucher. Ah mais je te baisse Ça m'énerve ce truc. Ça m'énerve ce truc, c'est incroyable. Ouvre un tuyau de drainage. Oh nice C'est le sang qu'il fallait Pas une pas. Ah nice donc, je rappelle les trois ingrédients, c'est la glande, on l'a déjà, il y a le sang qu'on a toujours pas trouvé, et il y a le, le, le truc de la bête de l'eau. Du coup, là, alors, je crois qu'on a à peu près les trois. Introduire la fiole. Ok, donc genre, il me faudrait une corde pour mettre le... Parce qu'en fait, mon mec handicapé, il peut pas mettre le récipient dans le trou, non. Trop compliqué. Peut-être si on fait ça, genre... Ok, c'est qui le papa Et qui le papa ah, du coup... J'ai mon petit sang, je suis content. Voir le boire si jamais j'ai soif. Quoi voilà. Elle veut pas bouger. Euh, ouais. Ah oui, bah du coup, direction laboratoire. Oui, bon, je vais te calmer parce que toi tu fais pas grand-chose en attendant. Agri-PD. Hein Comme j'aime bien t'appeler. il fait toujours qu'il n'y a pas un petit enculé qui rôde autour le snot épuré hop là on allume ah, je vous dis là je suis chaud ce soir là là, là on avance là on progresse hop là tonique tonique fait hop là clic boum Hum, ça me donne soif. Je vais voir un petit coup d'air parce que ça me donne bien soif. Là, du sang mélangé à du poison, là. Hum, ça doit être délicieux. Bon. Il n'est pas encore complété. Ah oui, bah oui, du coup, je, je dois rassembler les trois éléments dedans. La substance doit d'abord être purifiée, évidemment. C'est Est-ce que c'est pas avec ça Il pas dû la tourner. Mais là je suis content. pour une fois, je ne sais pas bloqué comme un con. Je dois l'écraser. le jeu Ah bah. Ah putain, Oral Tonic c'est nice. Tellement nice. Allez. Oh, une petite manivelle, écrase moi ça. C'est magnifique, c'est magnifique. J'applaudis. Je m'applaudis moi-même. C'est bon. On a notre petit petit il une vidéo. On a un caméra. Non personne. personne. You did. Pardonner. Euh, Pardonner Attends, j'ai du mal à entendre. Je, je crois que j'ai malentendu. Tu, me, tu veux que je te décapite et que je prenne ta tête avec moi, genre non, non, mais je m'en bats les couilles. Attends. Alors, sérieusement. Oh là là, mais j'ai même pas envie de le sauver, ce mec. Je sais même pas qui c'est, je m'en bats les couilles. Mais qui est Allez, allez, allez coupe-moi la tête. Allez, vas-y, go, go, go. Plus vite, plus vite, allez. Clac. Mais c'est un malade. Agrippa veut voir sa tête sciée. Mais c'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu Oh là là. ça la scie. Ah je vais me pas voir ça Ah bah merci mettre un écran noir, merci quand même Par respect Oh là là, mais what the fuck Vous avez déjà vu un mec comme ça Il vous dit allez allez plus vite coupe ma tête allez allez allez Go go go La folie oh, C'est de plus en plus dingue, je m'en bats les couilles moi j'avance La dernière fois que j'ai dit ça y'a trois mecs qui me sont tombés dessus mais je m'en bats les couilles Perce est là il y a les qui m'ont tombé dessus Les trois bâtards de morts qui m'ont tombé dessus Ils me sont tombés dessus d'ailleurs, c'est pas français ce que je viens de dire Était juste là Putain on approche de la fin là, là je le sens Et là les je... Et je crois que j'en entends est toujours du monde. C'est pété le pont ici. Il y a un pont ici. Hein. Et ça fait genre oh putain. <rire> ah les gamins Et vous fait peur avec leur truc de merde. Oula oula oula oula oula. Ah putain il fait mal en plus. Oh la vache. Putain je prends des dégâts en plus. J'avais laissé ma petite statue en or là en plus si vous vous souvenez. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'elle est toujours là Non Non, elle est plus là Oh non Je suis Ok, nous y voilà les amis. The end of the trip. Ouais. <rire> ah, c'est Tête. <rire> ah mais mon gars, c'est n'importe quoi. Je vais mettre un par un. Oh mais non, mais non, allez vous faire foutre là. Il me manque encore un truc quoi. Un certain adhésif. J'ai pas un truc qui peut faire adhésif. Bah, le goudron, nickel. Allez, nickel. Il disparaît si je Alors là, il est violet, là il devient bleu. Je crois, bon, ben. Nice. Nice, nice, nice. Elle est magnifique. On a notre petit orbe, on s'est même pas fait agressif depuis le début de l'épisode. Aïe hey. Ok, est-ce que vous êtes prêts à finir ce jeu les gens Let's go